Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on est parti faire un tour de plaine, bon ça fait un mois que je dois le tourner Et j'ai pris enfin un peu de temps pour le faire Bon moi je fais des tours de plaine chaque semaine Mais je vous amène pas forcément avec moi Mais là je voulais vous montrer un truc très important Parce que les, les petits pois là arrivent à un stade clé où je vais installer un piège pour des tordeuses les tordeuses c'est un espèce de papillon en fait qui pond euh, sur les pois et la chenille en fait elle mange les graines de petits pois. Et forcément bah, une graine mangée de petits pois bah quand tu veux vendre ça à ton marchand, et bah, il compte en impureté ou ça tombe même, ça va pas dans la trémie, c'est une grosse perte. Alors pour ça, bah, je vais installer un piège Je vais vous montrer un peu les, le piège que c'est Et je vais vous montrer aussi euh, L'arrivée de nos amis, les pucerons verts Du prunier Bon, on manque de peau. ils vont pas que les pruniers c'est saligo. On va essayer de voir euh, la, la pression qu'il y a Après on ira voir euh, l'orge mais de loin parce que là je, je les traité, j'ai fait un fongicide. Fongicide, c'est contre les maladies. Euh, malheureusement, bah, comme je l'ai fait euh, il y a 36 heures, je ne peux pas rentrer dans le champ euh, physiquement parce qu'il y a un délai de rentrée de 48 heures. Et pour éviter euh, d'avoir contact, bon, le produit est dilué quand même, mais il faut respecter les délais de rentrée. Que ce soit avec un tracteur je peux pas rentrer avec un tracteur ni à pied mais je vous expliquerai ça tout à l'heure et après on va aller voir le tournesol comment il va et je vous montrerai rapidement le maïs le blé on verra ça lors d'une prochaine vidéo et ce sera un peu plus ludique ce sera en même temps avec du drone là aujourd'hui je ne l'ai pas pris parce qu'il y a un gros brouillard euh, et j'avais pas le temps. Alors, déjà en piège, j'appelle ça une tente. Mais avant, bon, pas faire du camping, hein, les tentes, je veux vous garantir. Parce que en fait, euh, on pose euh, une phéromone là, il y a une capsule là, il faudra que je prenne des gants bon ça je pourrais pas vous le montrer c'est une espèce de petite capsule de phéromones et là une plaque de glu là bon forcément euh, faut que je la, je la déplie la plaque de glu je la mets euh, dans dans cette euh, tipi là comme j'appelle ça moi et toutes les semaines on vient compter le nombre de de tordeuses et s'il y a un seuil euh, d'atteint, bah, on choisit de faire une intervention, ou s'il n'y a pas, bah, on fait juste l'observation euh, dans le bulletin pour le bulletin de santé végétale. Et puis ça roulera. Bon, euh, la dernière fois que j'ai fait des poids, j'ai pas eu besoin de les traiter. Bon, à la récolte, j'ai vu quand même qu'il y avait quelques dégâts. Et c'est pour ça que j'ai commandé euh, ce piège. Et comme en plus moi je fais les observations euh, pour la région poitou charente toutes les semaines et ben ça permettra d'avoir un suivi pour tout le monde si ça donne les grandes idées euh, c'est pas plus mal et aussi je vais vous montrer forcément euh, on cherche les pucerons aussi ben, je mets ça là pour voir euh, en même temps euh, ça va en arriver d'autres, euh, s'ils si sont inféodés à certains pieds de poids, euh, s'ils vont coloniser plus que deux pieds de poids, un peu déterminer euh, si le seuil est atteint et observer un peu l'arrivée de tout ça. Bon, voici euh, une larve de puceron, vous voyez, elle a vachement grossi j'en profite pour vous la montrer sur le capot de la voiture c'est un peu plus facile à voir Vous voyez celui là c'est un apter en fait c'est un insecte qui est su de la seconde génération parce que la, le puceron qui arrive en fait il est ailé et après il, multi, il se multiplie à une rapidité qui fait plein de petits apter comme ça là et ça je peux vous dire que ça ça machine de la sève je vais vous montrer les auxiliaires qui, qui sont déjà à l'œuvre. En même temps, j'avais. J'ai posé mon piège là. Et j'ai observé. Ben, ça, elle est partie. Alors, ça, vous n'en avez peut-être jamais vu. C'est une larve de cirque. Et c'est très impressionnant à voir. Et elle mange tous ces petits pucerons là. Et là celui-là, là, ce puceron-là, là il était gros comme celui que j'ai écrasé tout à l'heure. Là, il a été piqué par une taquinaire. C'est les abeilles parasites. Regardez là. Là, pareil. Ceux-là, ils ont été parasités. Là, je suis très content parce que. Ah ben en plus, celui-là, c'était un ailé qui a donné naissance à tous ces petits là que vous voyez à côté. il est... On voit encore les ailes. Euh, parce que faut savoir que les, les pucerons en fait c'est c'est des ils sucent la sève de la plante ça l'affaiblit là c'est pas comme les orges c'est ce qu'un beau temps c'est surtout les orges il euh, ya des pucerons à l'automne qui peuvent faire un transmettre un virus là dans les pois c'est pas le, le sujet il ya il y a juste euh, la, la fonction qui vont pomper la sève à la place du, du petit poids Et forcément, bah, il va avoir moins de nourriture. Mais quand les auxiliaires, comme euh, je vous ai montré, euh, pour l'instant, j'ai pas vu de coccinelle pourtant euh, la vigne à côté, j'en ai vu. Avant peut-être arriver. Mais bon, là, je vous ai montré les deux autres euh, principaux euh, auxiliaires. Et sinon, euh, bah ouais j'ai mis le piège à tordeuse. Et si vous voulez voir, la première fleur de petits pois. Bon, C'est joli à l'arroser le matin comme ça là. Parce qu'il y a plein de. On voit toutes les billes d'eau. Il y a d'autres ravageurs aussi que je peux pas vous montrer parce que. Il faut que ça fasse 25 degrés, c'est la bruche. Mais là, ouais, en regardant, il y a quand même pas mal de pucerons. Il y en a pas à tous les pieds, mais ça commence à se faire des colonies de par-ci, de par-là. Alors on va laisser passer une semaine encore. Et quand ça sera pleine floraison, on verra euh, si les auxiliaires ont fini leur travail ou sinon, ben malheureusement on sera obligé d'intervenir euh, avec un, un insecticide mention abeille surtout et de nuit qu'il faut savoir que mention abeille ça ne vous autorise pas à traiter euh, en pleine journée c'est s'il a une abeille qui traîne euh, déjà c'est le jet du pulvérisateur qui la tuera ce n'est pas l'insecticide parce qu'il est mention abeille je vous dis mais le jet à 3 barres ou à 2 barres, ça, ça peut tuer les insectes. C'est pour ça que, généralement, les colzas ou les petits pois, on traite à, à environ à partir de 21h le soir. 21h le soir, les abeilles sont en train de dormir et ça laisse autant le produit de rentrer dans la plante et de faire son efficacité sans toucher les abeilles. Mais ça, ce n'est pas encore décidé. Après, ben, un petit coucou sur la luzerne qui pousse pas mal. Et on va aller voir les tournesols maintenant. Les tournesols. Bon, vous voyez. Semi du 4 avril. Il commence à faire ses quatrièmes petites feuilles alternées. Mais il y en a des retardataires pourquoi des retardataires bah parce que la graine était dans le sec à cet endroit là et il l'année euh, avec les dernières pluies bon euh, ce que mon père a été obligé de faire c'était un précédent orge ici Vous voyez il y a eu des belles attaques de limaces c'était des limaces grises des limaces noires Là, vous voyez, ça l'a bien entamé le petit là. Bon, on n'a pas mis beaucoup. Euh... On a joué le la carte de mettre. Euh... On a joué la carte de mettre en fait euh... un kilo hectare euh, d'antilimas. Ça représente pas beaucoup. Et puis bon, ça fait le ménage. Euh... Là c'est la première année où on est obligé de mettre dans, dans tout champ. Il euh, y avait deux autres champs, c'était précédent colza. Il faut savoir que le colza, bah, ils font, font beaucoup de petits les limaces. D'habitude on n'est pas embêté, mais là on a eu 40 mm en tout dans, dans les 15 jours qui viennent. Et forcément les limaces sont attaquées sont à attaquer bon là j'en vois une au lieu d'aller sur la pastille là elle est rendue là regardez moi ça là va donc manger la pastille elles sont pas euh, elles sont pas bien grandes mais vous voyez elles peuvent euh, Peuvent ravager un un tournesol un euh, ravager un tournesol en peu de temps hein. cela ça fait euh, une bonne semaine que que le terrain est humide mais ouais je suis plutôt content plutôt satisfait là bas au loin là je vous expliquerai un peu tout ça là les, les effaroucheurs euh, tous les systèmes que j'ai mis en place pour les oiseaux mais là ouais je suis bien content ça pousse ça pousse c'est voyez ça ça marche très bien c'est avec les palisses on a une dizaine de palombes là pendant un temps il y en avait beaucoup plus mais là ça, ça a l'air de marcher Bon là, il y a un gros souci, c'est les chardons qui se sont mis à pousser que ce printemps. On n'a pas pu intervenir à l'automne vu que c'était tellement humide pour euh, traiter les chardons. On le fait par tâche hein, les chardons. Moi, euh, j'aime pas utiliser le glyphosate. Je l'utilise que que en cas de nécessité. Ah ouais, je voulais vous montrer quelque chose aussi reçu. Euh, du couvert mellifère on va aller voir ce que ça donne ah purée, ce n'est comme des violettes j'ai été un peu dru à la main euh, doit y avoir du sainfoin de la facélie euh, toute une bande là euh, j'ai fait une bande de 6 mètres le long d'une haie un couvert mellifère je vous ferai un petit suivi et en cours de saison alors l'orge, euh, vu que elle a été traitée avec un fongicide, bah, je rentre pas dedans. Pourquoi j'ai intervenu Pourquoi j'ai intervenu Parce que avec l'humidité constante là, la, la maladie euh, était au pied des feuilles du bas, et pour protéger les feuilles du haut avant que ça monte. Parce que vous voyez, il y a une grosse humidité le matin. Il y a une grosse humidité, et euh, forcément, qui dit humidité constante dit maladie. Et vous voyez euh, peut-être pas trop bien à la caméra. Je vais essayer de me rapprocher avec le zoom. Qu'est-ce qui me fait intervenir aussi C'est ce stade important là je zoome. vous voyez là cette petite barbe là qui commence à sortir en fait c'est la barbe de l'épi et on appelle ça euh, barbe pointante c'est là euh, à côté là ici là c'est début et piézon et début et piézon ça commence à être tard si vous voyez la, la feuille commence à descendre vers le bas et elle est moins euh, facile à protéger que barbe pointante pour le que le fongicide aille sur la plante. Et les barbes à fond euh, effet barrière. Fait enfin, ce que j'ai protégé euh, il y a 36 heures, c'est contre l'elmatosporioses et la rouille naine. Parce que cette orge là ici là elle est assez sensible à l'elmatosporioses malgré qu'elle aille une résistance une note de 6 euh, avec l'humidité elle arrivera à être malade Elle m'a permis par contre par rapport à d'autres orges qui sont plus sensibles d'économiser le premier fongicide même si euh, c'est le sec aussi qui a aidé un peu mais certaines années je faisais une demi-dose plus le, le fongicide dernière euh, Enfin barbe pointante et là cette année bah, j'ai économisé le premier passage et j'ai fait euh, trois quarts dose du du fongicide euh, barbe pointante et puis voilà ce que je suis assez content euh, c'est que avec les 30 mm bah, l'orge est repartie euh, de plus belle ce qu'elle était à 30 cm l'autre jour et là je vois qu'elle a poussé d'une quinzaine bon il n'y aura pas beaucoup de paille euh, si elle finit à 50 cm de haut ça sera le grand maximum mais bon euh, l'important c'est d'avoir des épis alors des nouvelles du maïs c'était le premier semé vers la dizaine de vous voyez il y a les passages vers la dizaine d'avril on va regarder un petit peu bon là vous voyez hier un matin ça se voit pas encore mais j'ai traité la panique et... Mercurial, il y a des kénopondes amarante et tout ça. Euh, une morelle là, je vois. Et vous voyez le maïs. Bon, c'est tôt le matin. C'est assez magnifique là. Les, j'adore moi voir les gouttes euh, sur les feuilles. Est-ce que je regarde C'est s'il y a des limaces. Alors ici là, il semblerait y avoir une limace. On A mis des bonbons bleus là, on est en bordure. Ce que je fais, c'est que je regarde euh, le matin comme ça. Là. Si on voit qu'il y a une forte attaque dans le milieu du champ, on traite avec des bonbons bleus. Sinon, ben on n'en met pas. C'est forcément euh, on peut mettre ça pour rien. Et là, ce champ ça devrait aller. J'ai vu un autre champ où il y a les colza en précédent, c'est une autre histoire. Et sinon, niveau stade, il y a deux stades. Là, il est stade tuyau et là, il est stade de feuilles. Vous voyez deux feuilles. Bon, moi, sur ce, j'espère que ce tour de plaine vous aura plu et je vous dis à très prochainement. Je vous ai préparé, vous inquiétez pas, la vidéo de maïs. Elle arrivera dans l'autre la, dans semaine. Je vais essayer de vous la tourner euh, pour qu'elle soit en première, et je serai en même temps avec vous. Euh, ça sera une vidéo, je pense, assez longue, mais j'espère qu'elle vous plaira. Allez, ciao